Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir qu'est-ce que c'est que la cadence Christophe. La cadence Christophe, c'est une appellation euh, française assez spécifique d'un enchaînement d'accords très précis. Et c'est quelque chose qu'on. Euh, c'est une appellation qu'on utilise en français, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres langues. Il n'y a pas forcément la traduction. Donc souvent ils, utilisent, ils disent Christophe, <rire> parce que c'est un mot de. C'est un mot qui vient du français, quoi. donc on peut être fier, en France, enfin en français plutôt, d'avoir une appellation spécifique pour cette cadence parce que c'est vraiment pratique. C'est un enchaînement d'accords qui vient d'un standard de jazz qui, qui s'intitule qui Christopher Columbus, un standard de jazz des années 30 qui était assez, assez connu à l'époque et qui contient cette cadence. Donc voyons à quoi correspond cette cadence, à quels accords correspond cette cadence. C'est un enchaînement d'accords euh, de 5 accords en fait, il y a des variations, on va les voir, mais principalement c'est 5 accords, on commence par le degré 1, on passe par le degré 4 et on revient au degré 1, donc on va prendre, on va jouer cette cadence dans la tonalité de Bb si bémol majeur, là on a notre degré 1 Si bémol majeur, donc si on fait, si on suit ce que j'ai dit tout à l'heure, le degré 1 Si bémol majeur, le degré 4, mi bémol majeur et le degré 1 si bémol majeur. On a trois accords. 1 2 3 Pour avoir la cadence christophe, il va falloir en rajouter en rajouter deux. Le premier c'est un accord assez évident qui est en fait le même accord que le premier mais joué 7 qui nous donne envie d'aller vers le degré 4 puisque c'est en fait le degré 5 de ce degré 4. Si bémol 7, c'est le degré 5 de mi bémol majeur. Donc 1 2 3 et 4, on a quatre accords le dernier qui nous manque c'est un qu'on va jouer après le degré 4 qui nous va nous faire retomber sur le degré 1 et là il y en a deux possibles des accords qu'on peut jouer qui sonnent bien et ça correspond à deux variations très courantes de, euh, du cadence Christophe de la cadence Christophe, on dit la cadence Christophe mais souvent on dit le Christophe je sais pas pourquoi c'est comme ça, la Christophe le Christophe, on peut l'utiliser avec les deux genres, donc la première Façon de retomber sur le degré 1 après le degré 4, c'est de rendre ce degré 4 mineur. Donc, 1, 2, c'est la première variation, et la deuxième, c'est avec un Mi diminué, donc on appelle ça le degré 10/4 diminué. C'est un accord qui est courant en blues, à la mesure, on l'utilisait à la mesure 6 pour revenir sur le degré 1. Euh, on l'utilise euh, à plein d'endroits différents, beaucoup en jazz, beaucoup en jazz manouche aussi. Et voilà, et à ce moment-là, c'est en fait, aussi un accord qui est connu pour être utilisé dans cette cadence-là. Donc ça donne ça. Ce qu'on va plutôt faire après cet accord-là, c'est qu'on va jouer le degré 1, mais renversé sur sa quinte parce que ça fait un plus beau enchaînement des voix, un plus beau voice leading. Ce qu'on peut faire, c'est finir sur cet accord-là, le degré 1 renversé sur sa quinte, mais on peut aussi des fois, c'est une des variations, finir sur le degré 5, qui nous donne envie d'aller vers le 1. Ce qu'on retrouve aussi très souvent après être tombé sur le 1, c'est un 5-1. Donc quelque chose comme... Bref, le degré 5 et le degré 1, une cadence parfaite à la fin. Ça, c'était pour les accords. Donc, il y a deux variations euh, principales à cette cadence c'est soit le degré 4 mineur, soit le degré dièse 4 diminué. Okay. Maintenant, il y a euh, quelque chose qui est très important dans cette cadence que j'ai pas fait et qui fait qu'on l'entend pas complètement là dans ces enchaînements d'accords c'est qu'il y a deux mélodies. Euh, qui sont très courantes, qu'on peut jouer sur chacune de ces deux variations euh, du Christophe euh, et c'est des mélodies que, à chaque fois qu'on fait une Christophe, quasiment on fait entendre cette mélodie donc je vous montre, la première c'est ça, c'est donc le premier accord c'est un Si bémol, on va jouer dans les basses cette note-là ensuite on joue un Si bémol 7 mais avec un Ré dans les graphes, ça tierce donc c'est peut-être pas la meilleure position d'accord ça, mais c'est pas grave, ça va, ça va le faire. Là, j'ai fini avec le 5-1 à la fin, donc ça c'est une mélodie qui est très courante, quand on accompagne, on va la faire entendre cette mélodie, on peut aussi faire ça là si bémol majeur renversé sur sa tierce je fais plus entendre le si bémol 7 je pourrais ainsi hein, je faisais ça ou ça mais bon c'est pas très grave si on fait pas entendre un si bémol 7 sur le deuxième accord ça marche aussi et l'autre mélodie c'est une mélodie qui commence aussi de la fondamentale mais qui descend et elle fait ça donc je vais la commencer à partir d'ici ça fait Et cette mélodie, elle va avec la deuxième version de la Christophe, donc avec le degré 4 mineur. Ça c'est un Mi bémol majeur. Et ça un Mi bémol mineur. Et je reviens là. Je peux aussi, aussi le faire comme ça. Le 5 et le 1. C'était une, encore une autre, une autre possibilité, c'est juste pour vous faire entendre cette mélodie, cette mélodie est très très euh, courante, c'est la mélodie de la Christophe, et les bassistes ils font ça en général, ils font entendre cette mélodie. Cette cadence, on la retrouve dans beaucoup de morceaux. Euh, je vais vous donner des, euh, des liens de morceaux dans lesquels on l'entend. Euh, je pense à un morceau, alors on l'entend pas en complet cette cadence, mais on l'entend quand même pas mal, c'est un morceau qui s'appelle All That Meat de Fats Whaler. Euh, mais il y en a plein d'autres des morceaux, il y a aussi le moment où, qui est vraiment, où on l'entend tout le temps cette cadence, c'est euh, euh, dans un morceau anatole, donc bah, en Si bémol majeur. Et après, il y a encore un 6-2-5, donc là, j'ai fait un Christophe. Et il y a aussi un morceau que tout le monde connaît, pas que les Jazzmen, dans laquelle on l'entend cette cadence, ou en tout cas on peut la jouer, c'est Joyeux anniversaire. C'est à ce moment-là. Joyeux anniversaire. Un tel Joyeux anniversaire. Voilà donc en résumé la cadence Christophe, les accords, les mélodies courantes, les deux mélodies courantes qu'on trouve sur cette cadence-là. Euh, si jamais vous devez jouer une Christophe sur un morceau. Et vous savez que ben donc, la Christophe, ça peut être dans un morceau Anatole, mais dans un autre morceau, peu importe. Ou alors qu'on vous dit « Cadence Christophe », ça veut dire ça, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. Et ça, c'est valable dans à peu près tous les morceaux dans lesquels vous trouverez cette cadence, même quand elle est jouée avec des accords qui durent longtemps. Comme dans « I love you »,« I can give you anything but love »,« Them, their eyes », on trouve ces enchaînements d'accords, même si ce n'est pas exactement une Christophe, parce que ce n'est pas un accord, toutes les deux temps, un accord tous les deux temps ou toutes les mesures, euh, ce à quoi il faut faire attention c'est cette fameuse option est-ce qu'on joue le degré 4 mineur avant d'arriver sur le 1 ou est-ce qu'on joue le degré diès 4 diminué, ce ne sont pas du tout des mêmes accords, ils peuvent pas se substitu substituer ces deux accords donc ils sont très différents donc il faut savoir quelle est l'option qui est prise par le bassiste ou l'autre la personne, personne qui accompagne et sur laquelle il va falloir s'adapter en fait, il va falloir jouer les mêmes accords. Si le morceau que vous jouez est très rapide, par exemple bon bah, c'est pas très grave s'il y en a un qui joue le degré 4 mineur alors que l'autre fait le dièse 4 diminué par contre si c'est euh, là ça va être important quand même, puis ça va éviter des dissonances si vous vous mettez d'accord sur quelle version de la cadence Christophe on prend. Donc voilà c'était un Petite, petite présentation de cette cadence, euh, j'espère que ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez la vidéo, et puis ouais ça fait déjà pas mal.